Wesh wesh les amis bah on est là pour vous parler de ce dont tout le monde parle, la démission de Christiane Taubira. Alors pourquoi on en parle Parce que Christiane Taubira, la meuf, elle est trop hype, elle déchaîne les passions. Il y a des gens bah, qui la haïssent, qui la vomissent, qui l'insultent, qui sont racistes et crasseux, et d'autres gens qui l'idolâtrent, qui matent ses trucs sur YouTube, ils se caressent en pensant à elle tellement elle est leader du progrès. Donc euh, du coup, elle déchaîne les passions et nous, à Osons causer, on est un peu taquin, un peu exigeant, et on a envie de sortir du prêt-à-penser pour faire son bilan réel de ces quelques années au ministère de la Justice. Mais ben, si on regarde avec notre boussole à nous qui est euh, l'intérêt général, la démocratie et les droits des citoyens, quand même, Christiane Taubira a fait deux trois trucs cools au ministère de la Justice. D'abord, elle a donné la possibilité, enfin, et ça c'est un scandale, que tout le monde, quelles que soient ses orientations sexuelles et ses conneries, puisse se marier. Franchement, ça fait que gagner des droits aux gens, ça en enlève aucun à personne, et ça c'est très cool pour la démocratie. Donc merci Christiane, un bon point. Deuxième bon point, et ça c'est super chouette aussi, dans sa réforme pénale, elle a détricoté les peines planchées de Sarkozy, et plein d'autres petites merdes qu'il avait fait dans la procédure pénale et ça c'est très chouette pour nos droits. Donc merci Christiane, t'as deux bons points. Bon, ma bah, Christiane, c'est bien, t'as deux bons points, mais t'as aussi des casseroles. Et la première, paradoxalement, bah, c'est le mariage pour tous. Et là, il faut regarder comment ça a été fait, et quel timing ils ont choisi, et le comparer à des trucs comparables, c'est-à-dire des réformes sociétales. Et la plus grande des réformes sociétales menées en début de mandat, c'est la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Et là, c'est une mesure pas très populaire. Mitterrand l'annonce vite fait, il l'annonce en juillet, et il la vote mi-septembre. Donc c'est emballé, pesé, tac-tac. Et François Hollande, qu'est-ce qu'il fait Il l'annonce début juin 2012, et la vote en... 2013 donc ça prend un an de pourrissement alors qu'il aurait pu aller mais tellement vite ils avaient la majorité au parlement ils ont déjà fait s'il y avait des couilles d'amendement avec la droite faisait traîner ils ont déjà utilisé plein de fois le vote bloqué donc ils ont pas de blocage euh, euh, mentaux terrible avec l'accélération démocratique et ils ont même déjà fait le 49 3 donc ils auraient pu le faire en un instant et là qu'est ce qu'ils ont fait ils l'ont laissé pourrir pendant un an un an avec des millions de gens dans la rue un an où des homosexuels se sont fait tabasser et euh, si vous pensez qu'on abuse en disant qu'ils ont laissé Trucs truc traîné pour apparaître euh, comme des soldats blancs de la gauche et de l'émancipation, eh ben on va vous mettre en lien des articles de sociologues, de Fassin, qui dénoncent cette manipulation, et il y a aussi énormément d'associations LGBT qui sont élevées contre ça parce que les leurs se faisaient tabasser dans la rue. Donc c'est chouette Christiane de faire ta maligne à l'Assemblée, mais fais gaffe, hein, des gens ont des cocards, hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Il bah, y a une autre casserole, Christiane, et ça, c'est un truc pas mal scandaleux. Euh, Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, euh, Valls, quand il était maire d'Evry, il a dit comme ça, euh, vous me mettrez quelques blancos, euh, quelques whites." et là, il y a un prof de fac à Avignon qui s'est foutu de la gueule de Val, et qui a dit, euh, la délégation de ma fac comptera suffisamment de blancos et pas trop de basanés afin de ne pas donner une trop mauvaise image de notre établissement. Et le mec, ce mec-là, qui se foutait clairement de la gueule de Val, il s'est fait euh, poursuivre par le parquet, donc directement sous la responsabilité de Christiane Taubira et du ministre de la justice, il s'est fait poursuivre pour incitation à la haine raciale ou racisme alors que c'est clairement pas ça, il se moque de vals. Donc Christiane, quand même, on a tous crié euh, au haro à la liberté d'expression euh, quand Sarko il a fait condamner le type qui a dit « casse toi pauvre con », mais là toi tu continues hein, à, à soutenir le crime de lèse majesté et à protéger euh, notre roi alors que putain on a fait tomber sa tête il y a bien longtemps au roi, nos institutions elles sont pas là pour le protéger. Christiane, il y a une autre casserole et celle-là, elle est quand même bien plus grave. Hein. C'est l'affaire récente euh, des salariés de Goodyear qui ont pris du ferme à l'initiative du parquet hein, parce que la boîte Goodyear avait retiré sa plainte. C'est le parquet qui a dit « faut les condamner, faut les condamner ». Donc eux ont pris du ferme pour avoir donné des heures de colle à leur patron qui avait licencié 1000 emplois alors qu'ils faisaient des profits. Quand je dis donner des heures de colle, c'est parce qu'il ne faut pas vous imaginer séquestration avec des revolvers et tout. Ils hein. étaient dans une salle avec des téléphones, de la flotte et de quoi bouffer. Hein, donc c'est tranquille. Et euh, donc ton parquet a décidé de continuer les poursuites et de les condamner. Et ça, donc la, criminalisa la criminalisation des luttes politiques et, euh, et euh, civiles et citoyennes, c'est quand même chaudard, et tu peux pas dire que tu le savais pas, parce qu'un des premiers trucs qu'a fait Hollande et ton ministère, c'est de refuser d'amnistier des syndicalistes qui avaient condamné Sarko. Et mettre du ferme à des militants politiques, ça s'est pas vu depuis 50 ans, donc quand même ton bilan c'est pas terrible. Et c'est d'autant moins terrible que t'as tâché de rester dans la même veine, parce que t'as sorti à vélo, tu l'as fait juste après avoir prolongé l'état d'urgence, astraint en résidence des militants écologistes et on a fait une vidéo sur la manif de la COP 21. Tu vois que c'est pas reluisant. Donc quand même, si on se pose en défenseuse de la justice et en garante de nos droits, ben on aurait bien pu faire mieux quand même. Bah donc si nous autres citoyens, on fait le bilan euh, de la politique de Taubira, on voit qu'il y a nettement plus de recul de nos droits démocratiques que, que d'avancer, hein, même s'il y en a. Et donc si on se laisse plus abuser euh, par les élans d'éloquence, hein, bah c'est vrai qu'elle est trop forte au Parlement, mais si on essaye d'aller au-delà des discours, des postures, pour juger un homme politique à ses actes et à ses choix politiques importants, eh bah on voit que la balance du ministre de la Justice, Christiane Taubira, bah, elle penche clairement du côté antidémocratique. Et donc euh, bah, nous, on a fait cette vidéo pour essayer de diffuser cette exigence et si vous voulez que euh, nos amis se laissent moins abuser euh, par du blabla, des postures, du bling bling mais jugent vraiment euh, des choix politiques, des actes et euh, comprennent un peu ce qui s'est passé, diffusez cette vidéo, euh, ça nous fera plaisir et nous on était content de traiter ce brin d'actu avec vous et puis on a envie de souhaiter euh, bon vent à Christiane, un hein. pédale, pédale loin, hein. reviens jamais, hein. pédale, pédale. À bientôt les potos. Wesh wesh les amis alors on a souvent l'impression que la politique, bah ça concerne pas du tout l'intérêt des citoyens et c'est plutôt euh, de la petite cuisine politique interne et des intérêts de partis euh, qui sont mis en forme avec de la communication.